Bonjour à toutes et à tous, dans ce rapide tutoriel sur les bases à maîtriser quand il s'agit de travail collaboratif et de travail à distance, on va voir tout simplement comment on fait sous Windows 10 et sous Windows 7 une capture d'écran ou des captures d'écran. C'est super important de maîtriser ces outils de base quand on veut faire du travail collaboratif à distance. Voilà, et bien écoutez, c'est parti Donc pour faire votre capture d'écran, vous allez dans le menu démarrer, de Windows, Accessoires, Outils de capture d'écran, vous cliquez sur outil de capture d'écran, ça vous ouvre cette fenêtre. Ok Pour effectuer votre capture d'écran, vous avez juste besoin d'appuyer sur nouveau. Par exemple, on va prendre le guide de démarrage de Firefox. On va appuyer sur nouveau et vous voyez que ça pose un filtre sur sur l'ensemble de mon écran. Pour faire votre capture d'écran, vous allez donc devoir dessiner une zone sur l'écran qui correspondra à ce que vous voulez montrer dans votre capture d'écran. Donc, je clique. Euh, sur le, le, une partie euh, où il n'y a rien dans, dans, ma, dans ma fenêtre Firefox et je vais rester appuyé sur mon clic gauche et en même temps déplacer mon curseur et vous voyez qu'en fait ça me dessine une zone rectangulaire qui correspond à ce qu'il va y avoir dans ma capture d'écran une fois que vous relâchez votre clic gauche la zone que vous venez de sélectionner ça vous l'ouvre dans l'outil capture d'écran dans cette fenêtre qui vient de s'ouvrir qui contient maintenant votre capture d'écran vous, vous voyez en haut, vous avez différents outils vous avez l'outil stylet qui vous permet de, par exemple, de faire des dessins sur l'écran, alors si vous avez des choses à illustrer. Vous avez l'outil surligneur donc vous pouvez faire du surlignage, alors c'est pas très précis, vous faites du surlignage un petit peu à l'arrache. Si vous êtes trompé, vous avez l'outil gomme qui va gommer les annotations que vous venez de faire, voilà. Et une fois que vous êtes content de vos petites annotations, si vous en faites, vous pouvez sauvegarder votre fichier. Donc, enregistrer la capture. J'enregistre la capture, je lui donne un nom, évidemment, comme à chaque fois. Donc, je vais l'appeler Capture euh, 01. Voilà, je sauvegarde. Et je l'ai sauvegardée sur le bureau, puis vous voyez qu'en fait, elle n'est pas apparue sur le bureau. Donc, pour ça, il suffit de cliquer sur le bureau et de rafraîchir le bureau Windows en appuyant sur la touche F5. Voilà, ma capture d'écran est apparue. Euh, si je l'ouvre avec l'aperçu Windows standard, vous voyez qu'en fait, bah voilà, ma capture d'écran devient une image .png que je peux ensuite partager euh, par un email ou envoyé directement euh, dans un système de partage d'images en ligne ou envoyé dans un chat, euh, envoyé euh, sur Facebook, envoyé là où j'ai besoin de montrer mon écran. Voilà donc ça c'est dans le cas de figure euh, où euh, vous voulez faire une capture d'écran basique. Le deuxième cas de figure qui se présente c'est que par exemple j'ai ma fenêtre Firefox ici et vous voulez montrer comment on fait quelque chose dans Firefox. Par exemple vous voulez montrer comment on va dans euh, L'affichage de Firefox et comment on affiche euh, le panneau latéral des marque pages Voilà, par exemple. Si vous voulez pouvoir afficher ce menu-là, eh il va falloir que euh, vous, vous créez un petit retardateur dans votre capture d'écran. Alors, comment on fait bah, C'est le même principe que tout à l'heure. On va dans Menu Windows, Accessoires Windows, euh, Outils de capture d'écran. Donc, je retrouve ma fenêtre de capture d'écran. Mais je vais la reporter elle va mettre. 5 secondes avant de se déclencher donc je mets 5 secondes et quand je clique sur nouveau je vais avoir 5 secondes pour afficher le menu que je veux montrer à l'écran et ensuite ça va figer mon écran donc je vous montre comment ça se passe je clique sur nouveau ici je vais dans affichage panneau latéral et là ça va figer attention voilà s'affiche. Le menu qui s'est déroulé reste affiché. Si je n'avais pas fait ce petit report, je n'aurais pas pu cliquer en fait, sur le menu et l'afficher puisqu'il m'aurait directement figé l'écran. Donc là, ensuite, je fais comme tout à l'heure, je refais mon petit, euh, mon petit rectangle. voilà, Et à nouveau, ma zone que j'ai capturée va apparaître dans ma fenêtre d'outils de capture d'écran. Et je peux bah, surligner, par exemple, affichage panneau latéral et euh, historique, voilà, par exemple, c'est ça que je veux montrer, quoi. Voilà, et ensuite, à nouveau, je peux sauvegarder, du coup, je vais l'appeler, celle-ci, ce sera capture, euh, du coup, 02 et à nouveau elle n'est pas apparue sur mon bureau donc du coup je fais la touche F5 pour rafraîchir mon bureau des fois ça apparaît des fois ça apparaît pas, faut pas trop trop s'énerver avec ça et vous voyez que si je l'ouvre dans une visionneuse de photos eh bien, je retrouve à la fois mes marques et puis mon menu déroulant euh, que j'ai affiché et que j'ai pu afficher puisque j'ai utilisé ce coup-ci le report de 5 secondes de l'outil de capture d'écran de Windows voilà j'espère que ce rapide tutoriel vous aidera à vous débrouiller avec les captures d'écran et à pouvoir ainsi transmettre ce que vous faites aux personnes qui, qui, qui ont besoin de vous aider ou aider d'autres personnes grâce aux captures d'écran. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel et à bientôt